Il faut savoir qu'il y a quelques années, au tout début de, de Willow, tous les ans, on organisait une grande soirée avec tous nos clients. Là, ça commence à devenir un peu plus compliqué parce qu'on est plus nombreux. Mais on a eu fait des, des grosses soirées vraiment sympas où on a loué des grandes villas avec traiteurs, avec on avait des plateaux de fromage, je me rappelle, immenses, qui faisaient la taille de la table. De toute façon, les gens nous en parlent encore. Et alors, par contre, on recommence à faire des événements, mais des événements un peu plus orientés business et on va vous en parler très bientôt. On veut maintenant partager notre expertise, autant sur les logiciels que sur les métiers qui sont proches du vote, c'est-à-dire la gestion des clients, la gestion du stock. Et on va, on va organiser des événements avec des experts sur des sujets bien précis pour vous faire découvrir tout notre savoir-faire.